Pour effectuer un stationnement sur la pente descendante, nous signalons à droite, nous nous assurons qu'il est sûr et garons le véhicule sur le trottoir, nous tournons nos roues vers le trottoir à droite et nous sécurisons la voiture en la mettant dans le parc et en mettant notre fin de stationnement.